Hello les amis, j'espère que vous allez bien Ici Olga Ambani, votre humble consultante business euh, Aujourd'hui je vous reviens juste pour faire euh, ce que j'appelle mon jubilé <rire> Mon jubilé des Pays Parce que voilà, on ne va pas que rester à vous présenter Pays Mais avant de commencer aussi à prospecter euh, Vous présenter les autres opportunités que je vous recommande aussi je vais faire un petit jubilé de mon pétrompé et vous dire combien j'ai déjà eu à gagner avec pétrompé en seulement deux mois exactement. Alors, avant de commencer, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, je vous invite déjà à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification et surtout n'oubliez pas de liker de commenter et de me dire depuis quel pays vous écoutez cette vidéo. Ça me fera très plaisir de savoir qu'on m'écoute depuis le Cameroun, le Gabon, un peu partout là. Donc, euh, si vous pouvez être gentil et me dire depuis quel pays vous me suivez, je serais ravie de les lire en commentaire. Donc, on va euh, sans plus tarder se connecter. Voilà, je vais me connecter à mon compte p3p pour vous montrer simplement mes preuves de gains de ces deux derniers mois. Voilà, avec preuve de retrait à l'appui, tout simplement. Je ne serai pas longue. Moi, j'ai activé la double authentification. Donc, euh, je vais rentrer ici mon code Google Authenticator. Voilà. Je vais rentrer mon code Google Authenticator. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi C'est juste une façon de sécuriser un peu plus son compte. Après, le mot de passe, c'est un code que vous seul rentrez. Si vous n'avez pas ce code, vous-même, vous pouvez pas accéder à votre compte. Voilà. Donc, vous pouvez voir aujourd'hui, on est encore vendredi. Ça me fait plaisir de toujours faire ma vidéo de pétromper le vendredi pour montrer que mon objectif est atteint parce que j'étais à un objectif de 500 dollars chaque vendredi mais alors là j'ai explosé mon mon record parce que les deux dernières semaines j'ai retiré 700 en, en plus le vendredi dernier j'ai retiré 1300 dollars aujourd'hui je me retrouve avec 1100 dollars ce qui n'est pas mal du tout et vous voyez euh, vous pouvez voir l'historique ici de mes gains vous pouvez voir le montant total investi. À titre de rappel, je n'ai pas sorti cet argent de ma poche. Donc, moi, en réalité, quand je vais compter combien j'ai déjà gagné avec Pétrompe, je compterai ces 1999 ajoutés à ce que j'ai déjà reçu. Pourquoi Parce que quand j'entre à Pétrompe, j'ai investi uniquement 249 dollars, une valeur de 177 000 francs, c'est pas. Et avec les gains que j'ai eu, j'ai upgradé jusqu'à ce niveau-ci. Donc. Quand je calcule mes gains, euh, mes gains totaux, voilà, quand je fais le to les totaux de mes gains, c'est-à-dire le total de mes gains avec p c'est ce montant reçu, plus ceci, moins ce que j'ai investi au départ. Donc, par preuve, je viens ici vous présenter mon premier mail de p 3 le jour où je me suis inscrite. Je crois j'ai investi soit le même jour, soit le lendemain. Mais vous pouvez voir ici, « Congratulations, your PaytronPay account has been created. » So, juste la preuve que vous pouvez constater, la date, c'était le 10 août 2020 que j'ai rejoint PaytronPay. Alors, du 10 août 2020 au 10 octobre au 16 octobre, donc nous sommes à pratiquement deux semaines, et je rappelle que Pétrompe Pé ne paye pas le samedi et le dimanche. Donc, s'il fallait compter mes gains de Pétrompe, Pé, à ah, vous voyez que ça fait un peu moins de deux mois, mais on va dire deux mois, j'ai gagné un peu plus de 6000 dollars, je dirais 7000 dollars avec Pétrompe, Pé. c'est-à-dire en réalité, quand je fais, euh, on va faire des calculs simples. Quand je fais les 5000 dollars que vous voyez là, ce que j'ai déjà reçu, 5014 dollars, plus mon total investment, mon investissement total, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais mettre 1999, en réalité c'est 2030, parce qu'il y a 30 dollars de frais de substitution. Donc c'est 2000, voyez un peu, 1999, on va faire ça, plus, hein, on va faire... Euh, un calcul simple de mes gains, voilà. Je, je veux vous montrer ça en même temps. C'est pourquoi, voilà. Rapide d'observer, c'est très merveilleux. Euh, c'est bon de risquer, mais c'est bon de risquer ce qu'on appelle, c'est bon de choisir ce qu'on appelle le meilleur risque. Donc là, j'étais en train de chercher ma calculatrice pour calculer. Donc, je disais tantôt, euh, mes gains sont à 5.000, 5.014. Ça, c'est ce que tromper m'a déjà versé, que j'ai déjà retiré. Et donc, vous voyez encore le reliquat là des 1.000 dollars. Plus, vous voyez, Total Investment, le, par, le dernier baril de 1999, plus 30 dollars. Parce qu'à ce baril quoi intéresse ce baril il y a 30 dollars de frais d'inscription alors, et je fais le moins 264 dollars que j'ai investi ça fait 6779 dollars que j'ai déjà gagné avec P. quand je vais multiplier ces 6000 par, moi je vends les dollars donc c'est un avantage supplémentaire parce que j'ai vendu quand je fais par 670 francs, je suis à 4 541 000. Maintenant, si c'était vous, quand vous revendez vos dollars, parce que on fait les retraits, et si vous voulez, les plateformes fiables comme la mienne, on va se dire à 600 francs le dollar. Vous voyez que ça fait 4 67 000 francs. Je pense qu'on va aller sur cette base-là au minimum, parce que je vais enlever les frais de retrait de la plateforme qui sont de 10 Donc, je vais estimer à 4 67 400 francs que j'ai gagné au total avec Petron P. N'est-ce pas génial, les amis, qui ne risquent rien à rien? Je rappelle au départ que j'ai investi uniquement 177 000 francs, c'est-à-dire 264 dollars pour, pour, pour le baril de 249 dollars. Donc, c'est merveilleux. C'est ce que je voulais partager avec vous ce matin les amis, pour vous dire qu'il est bon de prendre des risques quand on veut devenir riche, c'est un risque, quand on veut sa liberté financière, c'est un risque, c'est un pas à faire en avant, mais il faut choisir vers qui ou alors vers quoi aller, il faut savoir mesurer le risque, beaucoup de gens m'ont demandé comment je fais, ne vous inquiétez pas, je vais faire toute une vidéo pour cela mais c'est de l'expérience un peu et aussi euh, un peu de bon sens et euh, un peu de savoir ressentir parce que quand je sens pas quelque chose je me lance pas, même si on me force même si ça paye et que c'est fiable quand je sens pas ça pour moi je fais pas mais je peux recommander aux gens donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura encouragé et je peux pas terminer la vidéo sans toutefois euh, vous montrer mes preuves de retrait d'accord euh, pour ceux qui sont nouveaux surtout n'oubliez pas de liker pour ceux qui sont dans P-Trompé, N'oubliez pas d'envoyer cette vidéo à vos fioles pour le pour les booster, pour les encourager. Parce que Pétrompe, en tout cas, ça paye. Ça paye encore. Comment me demande madame? Ça paye encore. Oui, oh, ça paye encore. <rire> Alors. Vous pouvez voir mes preuves de retrait. Hein. Moi, je les cache pas. Vous avez ici l'historique. Vous avez l'historique. Vous allez voir ici le 9 octobre. C'est mon retrait de vendredi dernier. Ici, vous allez voir le 2 octobre. Vous pouvez voir que c'est une semaine avant. Le 25 septembre, c'est une semaine avant encore. Le 18 septembre, une semaine avant encore. Donc, on revient pour voir les résultats. Vous voyez que voilà mon historique de retrait. 1300$, 789$, 234$, 600$, 290$, 222$. Donc ça, ce sont les retraits quand j'étais encore dans les petits barils de 249$ là. Donc vous voyez. Mais quand j'ai upgradé, j'ai commencé à faire les gros retraits. Donc c'est un peu ça. Ce que je voulais vous montrer. Pour vous montrer que je ne fais pas que gagner debout. J'ai fait des retraits. J'ai retiré de l'argent en cash et je continuerai à le retirer, vous pouvez voir là que mon contrat de 300% sera bientôt atteint, et oui, sachez que le compte se désactive si vous ne le réactivez pas, donc oui, je vais réactiver mon compte, donc euh, voilà, vous pouvez voir, j'espère que la vidéo vous a aidé, J'espère que la vidéo aidera les fioles de vos fioles de vos fioles de vos fioles de vos, fiels de vos, fiels de vos fiels. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, surtout, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de liker et surtout de me dire depuis quel pays vous m'écoutez. Donc sur ce, je ne vais pas être longue. On se dit à très bientôt sur la future vidéo. Ciao, ciao les amis.